Salut à toi, jeune étudiant, étudiante. Tu souhaites gagner beaucoup d'argent et devenir riche Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'encore mieux et qui a du sens. Tout d'abord, imagine un monde imprévisible, ponctué par des crises financières, sanitaires, géopolitiques et bien d'autres, dans lequel tu te poses sans arrêt la même question. Quand aura lieu la prochaine crise Personne n'a de réponse à cette question. C'est un monde imprévisible. Et ce monde, c'est le nôtre. Je peux t'affirmer que des crises nous en connaîtrons encore et qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Elles auront pour la plupart un dénominateur commun le réchauffement climatique. Pourquoi Car des chaleurs extrêmes, des inondations, des tempêtes, la perte de biodiversité, entraîneront une hausse des déplacements de population, des maladies, de la mortalité. Ce seront autant de crises financières, sanitaires, géopolitiques et autres à venir. Et c'est à ce moment-là que l'audit doit jouer son rôle. Dans un environnement incertain, les informations financières et extra-financières sont déterminantes pour fonder les décisions de la direction des partenaires et des actionnaires d'une entreprise. En les certifiant, l'auditeur renforce la transparence des entreprises et la confiance de leurs parties prenantes. Ce service est primordial pour une croissance durable des entreprises. Afin qu'elles soient résilientes aux crises qui nous attendent et les transformations de vie, tu peux, en tant qu'auditeur-auditrice, vérifier les informations des entreprises ou bien accompagner leurs dirigeants. Ainsi, tes missions seront de certifier les états financiers, les déclarations de performance extra financière et les rapports intégrés. ou d'aider à la collecte d'informations, à la rédaction de rapports et à l'élaboration de stratégies IRS. Ce métier, varié et stimulant, est ce qui me plaît. C'est pourquoi après deux années de classe préparatoire aux grandes écoles et une année de tronc commun à TVS Education, j'ai choisi d'intégrer le master Audit DCG. Il me permet d'acquérir les connaissances techniques en matière de comptabilité et d'analyse financière. Ma formation académique est jalonnée par différents engagements, que ce soit sportif avec la pratique du rugby ou bien associatif dans le développement durable. J'ai par exemple participé à l'organisation d'un événement autour du développement durable accueillant plus de 500 personnes, à des comités RSE et à un groupe de travail sur la transition socio-écologique des établissements de l'enseignement supérieur. La période estivale, marquant une pause dans ma formation et mes engagements, m'a amené à travailler dans différents secteurs, boucherie de détail, grande distribution, services postaux, dès 16 ans. Ces expériences m'ont appris la rigueur, le travail en équipe et l'autonomie. J'ai aussi découvert la RSE que j'ai décidé de lier à ma formation en travaillant dans l'audit RSE. Ainsi, jeune étudiant, étudiante, je t'invite à te questionner, t'engager, à ne pas abandonner, et tu trouveras ton but. Voici le mien. En travaillant dans l'audit, je veux contribuer à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences, afin de réduire l'impact des crises futures, et pour que nous puissions profiter encore longtemps de la nature et de sa beauté.